Bonjour. On commence cette nouvelle semaine avec une séance de pure Pilates. on va commencer avec la respiration en Pilates. Le Pilates, c'est cette respiration en trois dimensions. On accentue la respiration dans les côtes en les élargissant de chaque côté, en avant et en arrière, mais ensuite en ouverture comme si ici on s'étirait et on s'allongeait en permanence en inspirant. Donc en prenant l'air, dans l'expulsion d'air, donc en soufflant, on fait notre contraction qui commence par le plancher pelvien, sans contracter les fesses bien sûr, et on remonte en resserrant notre gaine, toujours dans l'idée de faire une remontée. Donc vraiment c'est un gainage qui va à la fois vers le centre et vers le haut, tout en allongeant la colonne vertébrale. On est prêt Let's go donc, vous pouvez vous asseoir sur votre bloc de yoga si vous sentez que c'est difficile ou tout simplement vous installer dans cette position comme moi. Je vais mettre les poids de chaque côté à disposition, mais je vais commencer les mains sous les cuisses. On va s'autograndir en inspirant profondément dans les côtes. Donc, on va commencer à chercher notre respiration en trois dimensions. Et dans l'expiration, on va s'enrouler progressivement et relâcher la tête, les épaules. On va rester dans la position, on va inspirer encore une fois dans la trois dimensions. Expirer, replacer une vertèbre par-dessus l'autre, un peu comme si on était en train de placer les legos pour reconstruire la colonne. On inspire, on hisse les oreilles vers le ciel. On expire, on enroule. Contraction du plancher pelvien, on aspire le ventre, on gaine, inspire, reste. Et expire, remonte tranquillement ta colonne et rétablis vraiment l'alignement des épaules au-dessus des hanches. On a parfois tendance à partir en arrière ou à rester en avant. On peut s'aider du bloc de yoga à placer entre les genoux pour aller chercher l'intérieur des cuisses et contracter un petit peu mieux les, le plancher pelvien. On reprend, on inse, on expire, on s'enroule. Là, je vais laisser tomber mon front sur le bloc de yoga. Inspire. Expire, déroule une vertèbre à la fois. Ça va On s'installe à quatre pattes. Position neutre, en s'installant à quatre pattes, les deux mains bien alignées par rapport à nos épaules et nos genoux bien alignés par rapport à, notre, à, notre, à nos hanches. On va aller placer le bloc de yoga au niveau du sacrum, vraiment sur le sacrum. OK Parfait. Fait que là, on va aller avoir la sensation du bloc de yoga au niveau du sacrum. Relâche ta bedaine, tu vas sentir que le bloc de yoga s'incline un petit peu puis que ton dos il t'entraîne cambrer. Dans l'expulsion de l'air, on va commencer la contraction par le plancher pelvien puis rentrer le ventre, mais garder l'alignement neutre, donc ne pas arrondir le bas du dos. On va garder le neutre, on va inspirer, ouvrir les côtes, expirer, contracter le plancher pelvien et les abdominaux profonds. On place le bloc de yoga de côté, et on va aller euh, s'étirer un niveau du bas et du milieu du dos. Donc, on va placer le bras gauche sous le bras droit. Restez, inspire. Donc, je ne me le tombe pas, hein, je fais juste garder cette position un petit peu au ras du sol. Et on revient. On va faire le même bras trois autres fois. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, ramène et pousse bien avec ta main droite à chaque fois pour ne pas écraser tes omoplates. On reprend. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, reviens. Encore. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, reviens. Dernière fois. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, reviens. On fait la même chose avec l'autre bras donc dans l'expiration on enroule puis vous voyez mon bras ne touche pas le sol là, ma tête ne touche pas le sol j'inspire, je reste je pousse avec ma main gauche pour replacer ma main droite encore, expire, enroule puis pousse avec ta main gauche pour bien plaquer ton omoplate gauche et reviens, encore expire, enroule inspire, reste expire, reviens dernière fois expire, enroule Inspire, reste, expire, reviens. Puis là, on va chercher justement à travailler un petit peu plus au niveau des omoplates. Donc, au niveau des omoplates, ça fait quoi Ça fait que quand tu pousses le sol dans, avec tes paumes de tes mains et tes doigts, je veux que tu sentes la relation de tes omoplates par rapport à ta cage thoracique. Ta tête n'est pas dans le décor. Donc, on va rentrer un peu le menton et garder le regard sur le plancher. On va penser avec les omoplates, légèrement on va les rapprocher, je dis légèrement parce que si je vais trop loin, j'ai les épaules qui se rapprochent des oreilles, j'ai la tête toute coincée, donc je ne veux pas avoir le cou ni la tête coincée. Donc c'est un léger mouvement, on rapproche un peu les deux omoplates, les bras restent tendus, puis on repousse le sol en maintenant ici les bras tendus, les paumes de main bien à plat, les omoplates bien à plat le long de la cage thoracique. Donc on rapproche, on replace au neutre, on rapproche, on replace au neutre. Donc ce n'est pas un grand mouvement, on va le refaire deux fois. Inspire, expire, inspire, expire. On va rester là, on s'en va faire le chat. On expire, on contracte d'abord le plancher pelvien. Faites attention de ne pas dériver votre poids du corps, restez centré, reste là inspire, expire, déroule le bas du dos, puis retrouve le dos neutre, sans cambrer, sans creuser, sans lever le menton, toujours le regard vers le plancher, on reprend, donc là on passe par neutre, avec l'enroulement, je ne pars pas en arrière, je ne pars pas en avant, je reste centrée sur mes quatre points, on reste là, on inspire, on étire, on expire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, puis on reste bien centré parce que souvent on a tendance à amener notre poids du corps sur les poignets on reste bien centré, bien aligné dernière fois, expire et on enroule parfait inspire, expire et on déroule et on dégage les épaules, on va maintenant aller s'asseoir sur nos talons réellement et placer nos deux bras hyper en ouverture devant relâcher la tête sur le sol ou avec le bloc de yoga. Sur le bloc de yoga, on pose notre front. Très agréable comme position pour détendre le cou aussi. Et on peut en profiter ici pour faire une légère rotation de la tête de droite à gauche. Maintenant, Reprends la contraction de ton plancher pelvien et de tes abdominaux dans l'expulsion de l'air pour rouler tout doucement la colonne vers la position assise, bras le long du corps. On déroule notre colonne, on regarde au loin. Ça va On s'en vient maintenant sur le dos. Donc Avec ou sans les poids, mais avec le bloc de yoga qui va soutenir un petit peu plus l'intérieur de nos cuisses. N'oubliez pas de prendre un peu d'eau. Donc on a le bloc de yoga entre les cuisses, pas entre les genoux, vraiment à l'intérieur entre les cuisses. Donc je vais prendre un seul euh, poids et je vais le hisser dans les, dans les airs. Les deux paumes de main de chaque côté du poids, J'ai déposé mes épaules. Donc on va aller encore une fois maintenir notre dos au neutre. Connecter notre plancher pelvien et nos abdominaux, commencer la contraction par le plancher pelvien en amenant dans l'expiration nos deux bras en arrière sans creuser le dos, sans soulever la cage thoracique. On est parti pour 5 répétitions. Inspire, expire, resserre le plancher de pelvien, gaine et amène tes deux bras au-dessus de la tête. Inspire, reste, expire, reviens. Donc observez que la colonne vertébrale ne bouge pas que tes omoplates restent bien à plat, que tes épaules restent bien dégagées. Dans l'expiration, on amène les bras au-dessus de la tête, mais les bras restent tendus. Je ne cherche pas à amener mes poids au, au sol, je cherche à maintenir le regard vers le bloc de yoga, les bras bien tendus, et toujours la poitrine et les omoplates bien au sol. On y va pour trois autres. On expire, on amène les deux bras au-dessus de la tête. On inspire, on reste. On expire, on ramène. Encore, expire au-dessus de la tête, bras bien tendus, regard vers le bloc de yoga, inspire, maintiens ta gaine, ouvre tes côtes, expire, resserre bien le plancher pelvien et les abdominaux, reviens. Dernière fois, expire en arrière, inspire, reste. Et expire, on revient. Super Toujours utiliser un poids sur le pubis. Le poids peut jouer comme le rôle de, du coach finalement. Donc dans l'expiration sans que rien ne bouge, on va faire glisser la jambe droite. Pied flex, inspire, expire, pointe les orteils et presse pour glisser la jambe vers toi sans qu'il y ait rien qui bouge dans ton cadre côte, bassin et pubis et sacrum on reprend, on ins, toujours la même jambe pour trois autres, expire glisse, inspire pied flex, pousse un peu le talon au loin sans cambrer expire pointe et presse ton talon dans le sol pour ramener on connecte le plancher pelle, viens les abdominaux encore deux, expire glisse inspire flex expire, pointe et glisse au retour inspire pour préparer expire, tend inspire, pied, flex expire, pointe et glisse et ramène dernière fois expire, tend inspire, flex expire, pointe et ramène tout doucement, même chose à gauche sans que rien ne bouge et ne balote on expire, on pointe Expire, flex. Inspire, expire, ramène. On fait la même chose. Et on pointe, on glisse. Inspire, flex. Expire, pointe. Et ramène. Encore. Et glisse. Et flex. Et pointe. Et expire, ramène. En engageant bien le plancher pelvien et les abdominaux. On se souvient vraiment toujours de cette allongement de la colonne, le menton un petit peu rentré, les étirements du sommet du crâne, la connexion d'abord, on contracte le plancher pelvien et les abdominaux. Cherchez pas un mouvement rapide, mais connectez bien. Dernière fois, on pointe, on glisse. C'est très important de glisser, un hein? pied flex, et pointe, et revient, et on ramène. Fait que là, on va aller un petit peu plus travailler. Ça va être plus difficile. On va allonger la jambe droite en expirant. Pied flex, on inspire. Puis pendant que j'expire et que je ramène ma jambe droite, je vais allonger la jambe gauche et faire la même chose. Inspire, expire et on switch. Beaucoup plus difficile de ne pas creuser le dos. Inspire et expire, on switch. Et inspire, pied flex expire et on switch et ins expire et on switch je dois vraiment travailler beaucoup plus fort mes abdominaux ins expire et on switch et ins expire et on switch et ins expire et on switch, et ins, et on switch. dernier ins expire et on switch et on va ramener le talon gauche une dernière fois magnifique, ça va fait que Là, on va travailler un petit peu plus l'arrière des jambes et on va maintenir les deux pieds bien grounded dans le sol petit peu plus éloigné encore une fois on va faire bien attention à notre dos neutre dans cet exercice là on peut utiliser notre bloc de yoga encore une fois au niveau des cuisses mais un tout petit peu plus proche des genoux pour maintenir le bon alignement donc on va travailler l'arrière et ce qui est aux jambes et fessiers mais on continue de travailler notre gonage et surtout on fait attention à notre dos neutre alors on va déjà dans l'expulsion de l'air Contractez le plancher pelvien, serrer les abdominaux, ne pas plaquer le dos, mais lever un tout petit peu en maintenant le dos neutre. On inspire, on reste et on expire, on redépose. Ça marche, on reprend, on ins, contraction du plancher pelvien et des abdominaux, on pousse dans nos pieds, on lève sans articuler la colonne, sans changer. Le dos reste au neutre, on reste, on inspire. On expire, on dépose. Donc remarquez que je n'ai pas vraiment levé très haut parce que je veux éviter de basculer le bassin. Je veux travailler l'arrière de mes jambes tout en maintenant le travail du plancher pelvien, des abdominaux profonds et des muscles du dos pour garder le bassin aligné. On inspire, expire, contraction du plancher pelvien et des abdominaux. On lève un petit peu, on inspire, on reste et on expire, on redescend. On va rajouter un petit peu plus de travail. On inspire, on on expire, on lève et on reste tout doucement, sans aller trop vite. On va lever les deux talons légèrement. On maintient le serment dans le bloc de yoga. Inspire, redescends ton bassin, redépose tes talons. On reprend, inspire, expire, lève le bassin. Inspire, expire, lève les talons. Inspire, pose le bassin, pose les talons en expirant. On reprend, inspire, lève le bassin. Et lève les talons, puis pose le bassin, puis pose les talons. Ça va Maintenant, on va coordonner un petit peu plus. Ça fait en même temps travailler la coordination musculaire et neuromusculaire. On est parti. On lève dans l'expulsion de l'air le bassin tout en maintenant le dos neutre. Je vais lever le talon droit. Et en même temps que j'abaisse le talon droit, je vais lever le talon gauche. Je presse à chaque fois mes talons fermement dans le sol en écrasant bien le talon pour stimuler davantage le fessier. Alors, je lève le talon droit, je presse le talon gauche. Je l'abaisse le talon droit, je lève le talon gauche. On continue. Et 10, 9, toujours en serrant le bloc de yoga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4. Deux, toujours au gainage, toujours le dos neutre, et à et on repose les deux talons et on abaisse. Donc point en main ou non tendu dans les airs, les deux paumes de main se regardent. Les épaules sont bien déposées au, au sol, les omoplates vous devez les sentir lourdes, les épaules dégagées des oreilles. En inspirant on ouvre les bras, on les maintient au ras du sol. En expirant on laisse bien la pression des omoplates sur le sol en ramenant les bras devant. Toujours le menton légèrement rentré, le regard un petit peu plus vers le bas, c'est-à-dire vers le bloc de yoga. On y va pour quatre autres. Inspire, expire et reviens. 2, inspire, expire, 3, inspire, expire, 4, dernière fois, inspire. Expire, 5 Garde bien tes omoplates au sol On va amener le bras droit au-dessus de la tête Et le bras gauche le long du corps Sans qu'aucun des poids touche le sol Mais les omoplates bien posées On inspire, retour à la position de départ On, fait, on alterne Bras gauche au-dessus de la tête Bras droit le long du corps Inspire, reviens, on continue Expire pour éloigner Maintiens le dos neutre Inspire, reviens. Attention, quand les bras ou le bras va au-dessus de la tête, on ne laisse pas creuser le dos, on engage le plancher pelvien et les abdominaux. Reviens. Encore une fois de chaque. Expire pour éloigner. Inspire pour ramener à la position initiale. Encore une fois, expire et inspire, reviens. On reprend le premier en ouverture. Bras en ouverture au ras du sol, omoplate bien déposée. Expire bien tes omoplates et ramène 1. Inspire, ouvre. Expire et ramène 2. Inspire, ouvre. Expire et ramène 3. Inspire, ouvre. Expire et ramène 4. Inspire, ouvre. Expire et ramène 5. Et on reprend les ciseaux. Expire. Inspire et reviens. On alterne. Expire. Inspire et reviens. Et expire. Inspire et reviens et expire. Inspire encore une fois de chaque bras droit au-dessus de la tête en expirant. Retour avec les omoplates bien déposées. Dernière fois bras gauche au-dessus de la tête, bras droit le long du corps. Et reviens et repose tes deux bras au sol. Super. On roule sur un côté et on remonte en douceur. On s'installe en tailleur pour aller s'étirer et finaliser. On va amener le bras. Droit vers le ciel en inspirant et s'étirer sans lever la fesse vers le côté gauche. Inspire, ouvre les côtes, expire, remonte. Encore, grandis avec le bras gauche, d'abord vers le ciel, puis en flexion. Inspire et expire, on remonte. Encore une fois de chaque. Ins et ex et ins et expire. Dernière fois, ins et ex et ins et expire. Bravo, tu as été incroyable. Donne-moi ton avis et tes impressions après avoir fait cette séance dans les commentaires. Prends soin de toi. N'oublie pas tu prends de prendre de l'eau après ta séance. Bye.